Anne Bocel, bonjour. bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions du Seuil un, un roman qui s'intitule « Le berger ». Un premier roman, donc j'aimerais bien qu'on évoque votre parcours d'écriture parce que vous avez beaucoup écrit et publié déjà. Et j'ai envie de dire des, notamment des livres qui s'intéressent aux écrivains. Les haines d'écrivains, les amitiés d'écrivains, les parents d'écrivains. Voilà. Donc, Comment est-ce que, euh, brusquement, un beau jour, on se met à écrire une fiction, un roman alors, euh, quand on regarde le parcours, en effet, on a l'impression qu'il y a une rupture <rire> et que, que cette rupture est assez brusque. Euh, alors, en réalité, pas c'est pas tout à fait le cas. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que, que je publie euh, en compagnie de mon mari. Euh, on, a, on a longtemps euh, longtemps écrit à deux. Euh, et écrit essentiellement des essais d'histoire de littéraire, de l'histoire des écrivains qui nous, qui nous fascinent en tant que personnes, en fait. Oui. Et, euh, et pas seulement pour leurs œuvres. Et donc, on a, on a fait... Euh, on a essayé de croiser... Euh, euh, leurs œuvres et leurs biographies euh, bon, à travers des histoires de haine, des histoires d'amitié, des histoires de parents. Euh, et donc ça a été un petit peu une, une première aventure pour nous, mais à titre personnel, euh, j'ai toujours voulu faire de la fiction. Euh, donc c'est à la fois, euh, si vous voulez, euh, un rêve de petite fille et puis euh, une entreprise de longue <rire> haleine, euh, parce que j'écris depuis longtemps, évidemment euh, sans... Euh, sans publication, mais en ayant euh, depuis longtemps le souci d'améliorer mon, mon outil, si vous voulez, mon instrument, donc euh, ma langue. Et je trouve qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de temps avant que je sois tout petit peu satisfaite de ce que, de ce que je pouvais faire. Et depuis quelques années, je me suis mise beaucoup plus sérieusement. Et donc voilà, j'ai soumis plusieurs projets aux éditeurs et celui-ci a, a retenu l'attention, ce qui m'a beaucoup réjouie. Alors, entrons dans le vif du sujet, de ce, ce texte. On découvre au début de du roman, une, une personne dont on va un peu s'arrêter sur elle, elle s'appelle Lucie, euh, elle travaille dans un musée d'art religieux. Elle aime bien son travail, mais voilà, c'est pas non plus l'enthousiasme le, débordant. Et elle rêve peut-être de se trouver dans une autre situation professionnelle, mais surtout, elle a une vie personnelle qui est faite de pas mal de frustrations. Elle, elle avait un compagnon qui est en train de partir. Et voilà, quand, au début du roman, il, il disparaît, il, il s'éloigne. Et euh, cette euh, personne, donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de, de flou un peu autour d'elle, et elle, euh, elle a une collègue Mariette qui devient une amie, et cette personne va euh, l'amener, la conduire à entrer dans un, on va dire un groupe spirituel. Est-ce que j'ai bien résumé les choses C'est tout à fait ça. <rire> et c'est vrai que le, le mot de flou euh, définit très bien la situation dans laquelle elle se trouve. Euh, elle est je ne dirais pas qu'elle est plongée dans un univers hostile, un personnage traumatisé ou un des grands brûlés de la vie, mais plutôt montrer un personnage dans la moyenne. C'est-à-dire que bon, elle, elle va bien sans aller très bien, et, et, elle, et comme vous dites pour reprendre vos mots, elle, elle accumule ses frustrations sur tous les plans, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sans qu'il n'y ait rien de vraiment dramatique. Et euh, ça crée en elle une sorte de vide parce qu'elle a le sentiment de sa de sa propre immunité. Cette inutilité sociale euh, la pousse à euh, rechercher du lien, je crois. Et c'est ce qui fait qu'elle accepte cette, cette proposition de la part de cette collègue et qu'elle va entrer dans ce, dans ce groupe de prière par désir de, de se sentir utile, de, de trouver, alors évidemment ce sont des grands mots, mais euh, un sens à sa vie, même minimal, qui lui permette d'exister dans le regard de l'autre. Et euh, cette existence, elle ne la trouve pas, en réalité, dans, dans sa vie courante. Il y a une expression au début, euh, dans les premières rencontres qu'elle fait à, à la fraternité, où elle dit que, pour une fois, elle a l'impression qu'un regard se pose sur elle et trouve qu'elle a de l'intérêt. Voilà. Donc, il y a beaucoup de, de dénigrement de soi, il y a beaucoup de de peu d'estime de soi de chez ces personnes elle n'arrive pas elle pas à s'estimer et du coup elle cherche la chaleur humaine euh, pour euh, pour remplir cette cette intériorité euh, euh, qui, qui lui qui lui fait défaut elle essaie de elle essaie de se construire un socle et ce, euh, va lui venir euh, bah, de, ce, de ce groupe de prières euh, qu'elle intègre sans beaucoup de méfiance, et c'est cette absence de méfiance qui fait que peu à peu elle va se trouver euh, acculée à faire des choses qu'elle aurait peut-être pas souhaité faire. Mais euh, c'est son vide intérieur au fond qui, qui la pousse dans cette, dans cette trajectoire-là. Tout à l'heure vous parliez de la, la situation familiale. J'étais très intéressée par la relation qu'elle a avec ses parents, notamment, euh, qui est fait. Euh, D'obligation, voilà, elle va passer euh, le dimanche euh, le repas traditionnel chez les parents qui sont. Euh, alors, eux, ils ont une vie sociale très très riche. Ce sont des intellectuels à la retraite, je crois. Oui, c'est ça. Euh, et il y a vraiment un contraste en, entre eux qui déborde d'activité sociale et elle qui n'en a pas beaucoup. Et plus elle va euh, s'intégrer dans le cercle de prière, plus elle va mettre de la distance aussi parce qu'elle pense avoir trouvé son compte en fait dans ce, dans ce groupe. Alors, ce personnage de Yves, j'aimerais qu'on en parle peut-être. Oui. Il représente un autre axe de, de sa vie potentielle. Oui, alors le personnage d'Yves est le seul pour, lesquels, pour lequel, dans sa vie courante, elle, elle est un peu d'affection. Réel, parce qu'il est aussi le seul qui lui montre un peu d'empathie. Et cette, cet échange, ce lien fait que quelque chose entre eux pourrait être possible. Euh, et puis elle va, euh, elle, prend, euh, elle prend une autre voie, d'où cette espèce d'incompréhension grandissante entre les deux personnages, euh, qui pour moi était aussi une façon de montrer comment un environnement sectaire peut peu à peu couper les gens de leur, de leur environnement. Alors, ça, c'est vraiment une constante dans les, les témoignages dont je me suis nourrie pour composer. Le, le livre, euh, de voir à quel point euh, les, les, les liens d'origine se coupent, en fait, et se, se, se distendent assez rapidement, euh, sans pour autant que l'entourage soit euh, en faute ou soit, euh, soit coupable ou, euh, ou trop, trop lâche, mais euh, c'est la volonté de ces, de ces personnes de, de s'éloigner pour se recréer, en fait, une nouvelle vie. Et, euh, et le personnage d'Yves, c'est pour mon héroïne une sorte de euh, de, de jalons et puis aussi de bois de sauvetage, parce que c'est ce qui va lui permettre, c'est lui aussi qui, à la, à la fin, lui permet de, de reprendre pied, en quelque sorte. Ce qui est intéressant dans la description du, du, du public qui est pris dans cette secte, appelons-la comme ça, hein, c'est la diversité des cultures, diversité des origines, des motivations. Alors, vous parlez de, de témoignages, donc je pense que, bah, vous le dites. Il y, un, il y a un travail documentaire derrière ce, cette fiction Oui, il y a un travail documentaire très, très important parce que c'est pas du tout une réalité que je, que je connais personnellement et euh, bon, ce, ce travail dans le roman c'est euh, vraiment un travail d'imagination et de reconstitution à partir de très nombreux témoignages et des témoignages qui la plupart du temps sont extrêmement glaçants c'est terrible si vous voulez de lire ça d'accumuler les, les données parce qu'on s'aperçoit euh, du poids que l'emprise et euh, que la fascination pour un gourou ou pour un groupe peut avoir sur des individus jusqu'à leur faire faire commettre les, les pires folies, euh, même euh, à, à leur détriment. Et, euh, et ce, cette, cette accumulation de données, alors je vous, vous l'avoue, m'a un peu pesée sur le long terme, parce qu'on on, on souffre pour euh, le, le, le, le, les gens qui racontent cela. Euh, et il a fallu synthétiser cet ensemble de données, alors récupérer un certain nombre d'anecdotes, mais euh, aussi essayer de les, de les intégrer à une travail narrative unitaire, ce qui n'était pas très facile, tout en respectant tout de même le, le sentiment, il me semble, que le lecteur peut avoir de la, de la vraisemblance, ce qui fait que j'ai été amenée, malgré moi, à supprimer, si vous voulez, certaines données qui étaient, <rire> qui étaient grand guignolesques, parce que ouais. je vous disais que, finalement, on ne pouvait pas croire à ce genre, à ce genre de choses. Voilà, c'était incroyable. Ouais. Oui, c'était absolument incroyable. Alors quand vous dites euh, oui, ça, ça amène des gens à faire des folies contre soi-même, en fait, et en fait... Oui. Votre personnage, on va pas dévoiler euh, la, la fin du texte, mais elle va être amenée à accomplir des gestes qui vont, euh, euh, qui vont la détruire en fait, qui vont détruire sa vie professionnelle, qui vont. Euh... Donc, j'aimerais euh, bien qu'on parle euh, effectivement, comment est-ce que euh, euh, entrant là pour euh, créer du lien social, pour créer du lien affectif, on peut se, finalement se, se se mettre sous la coupe de quelqu'un le phénomène de l'emprise est très très bien décrit. C'est un texte très long, c'est un roman qui prend beaucoup de temps pour essayer, pour faire comprendre le phénomène de, de l'emprise. Alors c'est précisément la question que je me suis posée parce que quand on lit les témoignages, on est toujours, si vous voulez, euh, a posteriori. C'est-à-dire qu'on voit le résultat, euh, on voit ce que ça donne sur l'esprit des gens et on se pose toujours la question sans qu'elle soit vraiment euh, résolue dans ces récits, mais comment passe-t-on de l'un à l'autre Et ce qu'on lit, bon, bah, ce sont des, des, des récits avec des, des phénomènes ou des faits et très rarement les victimes... Euh, et euh, mettre des mots ou une psychologie sur, sur ce phénomène d'évolution. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, alors c'est vraiment le fil rouge du, du, du roman, c'est <rire> l'intériorité de l'héroïne et son, son, évolution, ouais. euh, voilà, son évolution psychologique. Et donc tout le problème que je me suis posé, c'est comment faire apparaître cette évolution étape par étape pour montrer à quel point elle est sournoise, à quel point elle est insidieuse et à quel point aussi on est finalement euh, peut-être tous les, les victimes des discours qui s'imposent à nous euh, sans qu'on ait le temps de les réfléchir sans qu'on ait le temps de prendre du, du recul sur eux et elle est très très victime de ça malgré son éducation malgré son milieu social euh, on avance par à coup dans euh, dans ce phénomène d'emprise euh, qui passe au début par euh, la chaleur le lien humain et puis qui peu à peu se, se focalise sur ce lien particulier qu'elle ressent pour enfin, quel qu entretien avec le berger le fameux berger <rire> Pourquoi avoir donné euh, C'est lui qui donne le titre au roman parce qu'il est vraiment, effectivement, le personnage focalise notre attention de lecteur. On, on pressent qu'il va se passer des choses. Hein, et on se dit « mais comment ça Où est-ce que ça va, euh, ça va basculer voilà. euh, » Qu'est-ce qui vous a… Euh, quel a été le déclencheur d'envie d'écrire sur cette histoire c'est difficile à dire, mais je, je, je suis partie, en fait, d'idées générales beaucoup plus que, beaucoup plus que d'anecdotes ou de, euh, d'une impression, euh, précise à partir d'une histoire que j'aurais entendue. Euh, je suis toujours frappée par la, la fascination qu'on peut éprouver pour autrui. Et le, le, les phénomènes de, de soumission que ça peut engendrer. C'est-à-dire que qu'il euh, me semble qu'il est toujours beaucoup plus facile de s'intéresser à une idée, une chose, un fait, une anecdote, lorsqu'elle est médiatisée par euh, une personne, une personnalité qu'on aime bien, que ce soit un acteur, un chanteur, quelqu'un qui a un peu d'autorité. Et euh, cette facilité qu'on a à, à justement se laisser, euh, se laisser séduire, elle, elle me elle me tourmente depuis, euh, depuis longtemps, peut-être parce que je suis enseignante, et qu'en fait ce phénomène-là de la personnalisation du savoir joue aussi dans la transmission. C'est-à-dire qu'on sent bien que, euh, face à quelqu'un qui veut apprendre, la façon dont on incarne les choses est très très importante. Et euh, cette personnalisation justement du fait du savoir, de l'idée, elle, elle me semble à la fois importante et extrêmement dangereuse, parce ouais. qu'elle peut vers, vers ces fameux phénomènes d'emprise. Et cette idée-là, au départ, qui m'intéressait. Et euh, c'est comme ça que je me suis demandé euh, où ça pouvait prendre le plus, le plus d'intensité, où ça pouvait être le plus conflictuel. Et d'autre part, la deuxième, la deuxième chose, c'est que euh, je suis aussi très frappée par le, la tendance, il me semble, contemporaine. Euh, des, des, des individus à s'affilier à des groupes. Alors peut-être aussi pour euh, compenser euh, voyez, le phénomène de solitude ou d'individualisme, mais euh, les gens se polarisent, au fond, me semble-t-il, sur, sur, sur des croyances, sur des, euh, sur des orientations politiques, sur des goûts musicaux, sur des façons d'éduquer leurs enfants. Ça touche absolument tous les domaines de la société. Et le croisement entre l'emprise et la polarisation, ça m'a donné la secte, en quelque sorte, et j'ai commencé à réfléchir. Très bien. En tout cas, le berger, euh, c'est un, euh, un long texte d'introspection et d'analyse. C'est ça qui est fascinant d'ailleurs, parce qu'en fait, cette personne, Lucie, elle a énormément d'outils intellectuels. Elle observe, elle analyse, elle est très, euh, voilà, très aiguë, aiguisée, et pourtant, elle va se laisser euh, emporter par ce, cette manipulation. En tout cas, merci pour ce, ce texte, et je vous souhaite euh, plein de lecteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.